Le conseil, c'est pour moi en tout cas, c'est de ne jamais rien lâcher et vulgairement d'être casse-couille. Et, euh, et sur des projets comme ça, où il n'y a pas d'argent et où on se dit on ne peut pas passer par les agents ni les managers parce qu'ils vont nous dire non et que je suis juste personne et qu'ils vont me dire encore plus non, euh, je pense qu'il faut rien lâcher donc si vous avez envie en tout cas enfin, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait je suis allée voir plein de gens il y en a qui m'ont dit oui il y en a qui m'ont dit non il y en a qui n'étaient pas à dispo après pendant les dates de tournage donc euh, voilà mais, euh, mais j'allais les voir à la sortie euh, des concerts des one man etc je sais que pour Joey par exemple on a été avec euh, avec Mag qui est styliste euh, sur le projet il y a on a été voir en concert euh, d'NTM et puis après on n'avait pas d'invite on n'avait rien et, euh, et on est sa loge. Voilà. On est venu lui dire bonsoir. Je sais pas comment Voilà, on est arrivé comme ça et voilà, en suivant. En voilà. Donc voilà, on a été voir et puis, euh, puis après on a insisté un petit peu. C'est vrai, j'étais un peu harcelée. Magali aussi. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, il ne faut rien lâcher. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'eux, qu'on ait de l'argent ou pas. Il ne faut rien lâcher. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut les attendre. Il faut. Euh, faut arriver à savoir pitcher son projet en 15 secondes, en 30 secondes, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça ne les intéresse pas de prime abord et que vous êtes juste personne et qu'ils ont leur vie et qu'ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie de rentrer chez eux, de voir leur famille, etc. Il faut avoir le sourire. Et, euh, et je pense que voilà, quand on a le sourire, qu'on a un projet qui tient la route, qu'on a envie de défendre et, euh, et qu'on est passionné, je pense que les gens le ressentent et je pense qu'ils ont envie de, de